Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va parler de la femme à travers les concours de Miss. Pourquoi Parce qu'on a eu de très beaux résultats, c'est vrai, ces derniers temps, notamment à Miss France, mais un concours de Miss, c'est surtout la valorisation de la femme. C'est pour cela que ce soir, nous avons le parti pris d'évoquer le concours de Miss Ronde Guadeloupe. 2023 et pour en parler ce soir nous recevons Christelle Polomac, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, on rappelle que vous êtes directrice artistique hein, de ce concours Miss Ronde Guadeloupe 2023. Euh, on le disait en introduction, d'abord au concours de Miss, c'est d'abord au concours de valorisation de la femme. Tout à fait, oui. euh, la valorisation de la femme qui se sent exclue déjà euh, dans, dans un premier temps, mm -hmm. Et, euh, et dans un deuxième temps, ben, la, value, la valorisation de la femme, tout simplement, euh, dans sa globalité. Oui, mm -hmm. parce que l'appellation Miss Ronde, finalement, répond à une catégorie, mais le concours en lui-même ne s'arrête pas. À, à la rondeur, il va au-delà parce qu'il y a tout un, tout un panel que, que cette femme candidate à ce concours va, va proposer au public. Tout à fait. Ça a été déjà prouvé que enfin, sur la, la planète Terre, hein, il y a déjà beaucoup plus de femmes dites rondes euh, que de femmes dites euh, minces, si je peux ouais. m'exprimer ainsi. Euh, simplement que scientifiquement, par rapport aux IMC, euh, il suffit juste de faire une taille 40, euh, malheureusement, oui. on est déjà oui. considéré comme quelqu'un qui dépasse euh, la norme. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis, selon les critères de, de société, hein, si on ne fait pas une taille 36, une taille 38... Euh, euh, on, on, on, sort, on sort du, du, du cadre. En tout cas, on peut être ronde, mais se sentir belle, se sentir avoir envie d'exprimer, de partager euh, finalement. Euh, C'est le cas avec le concours Miss Ronde. Alors, il s'adresse à qui À partir de quel âge Il s'adresse à tout le monde. Oui. Enfin, à tout le monde, à toutes ces femmes. Déjà, qui ont envie, qui, qui cherchent euh, euh, à se dépasser, à, à avancer, à sortir de, de, de, de leur zone, où, enfin, qui cherchent de la positivité, tout simplement. Euh, parce qu'elles restent dans une zone sombre et ben, nous on leur, on leur fait voir la lumière tout simplement. Alors ces femmes sont accompagnées, on sait que pour les concours de Miss, quand on voit les images de, de Miss France, qu'il y a des, tout ce qui est, toute la partie esthétique, artistique, euh, coaching, euh, développement de soi-même, là aussi c'est le cas pour ce concours tout à fait, oui. c'est exactement le cas. Euh, ben déjà, moi, je suis euh, en globalité responsable de, de, de tout cela. Mm -hmm. euh, je les accompagne euh, en démarche, en attitude. Euh, je les accompagne aussi euh, parce qu'il faut, faut monter un, un show, hein, puisque oui. Miss France, c'est aussi un show, hein, sure. comme tous les concours de Miss, d'ailleurs. Donc, euh, tout ce qui est chorégraphie, Donc, il faut savoir aussi avoir euh, une aisance sur scène euh, et tout ça demande un développement déjà euh, d'intérieur et de personnalité. Euh, tout ce qui est charisme, euh, savoir s'imposer et savoir s'exprimer sans parler. Oui. Voilà. Effectivement, la, la présence, la, le, le charisme, comme vous dites, la personnalité voilà. qu'on doit dégager. Euh, et tout ça, tout ça, ouais. tout ça, tout euh, ça. Ça euh, se travaille. Ça se travaille ouais. et c'est en partie euh, euh, euh, mental. Et euh, une fois qu'on a ça, on peut tout affronter dans la vie. Oui, c'est une expérience que vous avez partagée, parce qu'on rappelle que vous avez été vous-même Miss Ronde de Guadeloupe en, en 2016. Euh, ça vous a apporté sur le plan personnel, le plan du développement personnel, ça vous a apporté beaucoup Alors ça m'a apporté beaucoup, oui, parce que c'est vrai qu'on arrive toutes avec un bagage différent avec une histoire différente. Le pourquoi du comment on est ronde, aujourd'hui, on ne le, le choisit pas, hein, forcément. Hein. Euh, donc, mais, on euh, on, mais on peut l'assumer. Mais on peut l'assumer, et ça ne nous empêche pas de vivre. Ce n'est pas une fin en soi d'être ronde. Donc, euh, tout simplement, comment l'utiliser euh, de, de, de façon positive Et, euh, et, et Miss Ronde euh, me, me, me, me l'a appris. Oui, on sûr. a le sentiment quand même... Euh, alors la société n'est pas toujours euh, très gentille, mais on a le sentiment quand même que le regard a changé. Euh, on se rappelle peut-être euh, au tout début de cette aventure, ça s'appelait Miss Plantureux, c'était okay. souvent sujet de moquerie okay. Aujourd'hui, le concours de, de Miss Ronde est un rendez-vous euh, plutôt sacralisé, et, et où les gens... Euh, c'est un vrai concours aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un vrai concours, mais c'est surtout... Euh, c'est le mot Miss qui prime. Oui. D'accord euh, Le mot Ronde est moins, moins imposant. Euh, qui dit Miss dit concours de beauté. Donc on parle de beauté. Ouais. Euh, on, on parle de la beauté d'une femme ronde, mais d'une femme, tout simplement. Absolument. Donc euh, oui, oui, oui, ça, ça, ça, ça a très évolué et. Euh, et eh j'en ben, suis très fière. En tout cas, les <rire> candidatures sont, sont lancées. Euh, le casting aura lieu très bientôt. Le casting aura lieu très bientôt, euh, disons à la mi-avril. Et puis, euh, euh, vous pouvez suivre sur les réseaux, etc., euh, pour avoir les informations. Et euh, puis, vous avez le numéro de téléphone hein, qui s'affiche, euh, qui vous permet de vous inscrire par WhatsApp, justement, à ce numéro de téléphone. Tout à fait. N'hésitez pas à commencer dès maintenant. Euh, Proposer à une copine qui, qui, qui, qui, qui hésite encore. Qui hésite encore. Ouais. Euh, de toute façon, on ne demande pas d'être euh, le plus mal en point pour devenir euh, la meilleure. Non. Il faut venir tel que vous êtes, tout simplement. Venez-vous venez euh, vivre une expérience et euh, toute, est, toute expérience Sans est S'enrichir de cette expérience-là, c'est-à-dire, quel que soit le résultat final, participer sort, à une belle aventure. On en sort très bien. Oui. Tout à fait. Avec un bagage en plus. Est-ce que, alors là, on s'est beaucoup adressé à celles qui pourraient participer à ce concours. Est-ce que, comme les autres concours, le Guadeloupéen aura l'occasion de, de voter pour sa miss préférée, sa candidate préférée par Pardon, tout à euh, fait pouvoir participer activement à, à, à ce concours activement tout au long c'est pas que le jour j oui. mais tout au long vous, vous, vous pourrez suivre chacune des candidates et encourager chacune des candidates ou celle qui est votre préférée tout simplement et euh, enfin par rapport à interagir puisqu'il y aura il y aura des challenges des choses comme ça donc il y a assez plein de surprises On pourra voter. voilà oui. et puis le voter le jour j ça c'est sûr très bien une autre question c'est Miss Ronde Guadeloupe, c'est un titre, oui. mais est-ce au delà on peut aller plus loin vers Miss France Ronde Est-ce qu'il y a des concours internationaux également Alors, comme tout concours légitime, oui. hein, euh, c'est tout simplement l'élection d'une ambassadrice qui partira représenter notre belle île, la Guadeloupe, oui. euh, au concours, que ce soit nationaux, internationaux, voilà, tout simplement. Donc, il y aura Miss, Miss France, Ronde France oui. Il euh, y a aussi euh, la euh, Miss Ronde et Prestige francophone. Mm -hmm. qui est beaucoup Avec tous qui... les pays euh, de la voilà, francophonie. Voilà, exactement. Pour après, il euh, y a aussi euh, Miss Ronde Univers, il euh, y, y a toute une panoplie. Voilà, donc euh, <rire> à cette occasion-là, on votera pour, pour la Guadeloupéenne. Et bien sûr, et à, à, à, à, en fonction de chaque personne, c'est-à-dire dans un carré final, il y a quatre filles. Donc en fonction de chacune, on, peut, on, on cible celles qui le... vont nous représenter voilà, dans les différents voilà. concours. Voilà. très bien. Ouais. Bon, un dernier mot euh, pour Miss Ronde. Alors, on a dit casting au mois d'avril. Le concours en lui-même, il est prévu à quelle période Juillet. Voilà, pour le mois de juillet. Début juillet si tout se passe bien, il n'y a pas de raison mais euh, mais voilà, c'est ce qu'on vise. En tout cas, le rendez-vous est pris. Merci à vous, Christelle Polomac, euh, d'avoir fait la promotion de ce concours Miss Ronde. Vous avez vu ce numéro qui s'affiche. Si vous avez euh, bah, des amis, des cousins, des cousines, pardon, euh, qui sont intéressés, ben bah, allez-y. Euh, il faut euh, qu'on ait un maximum de candidates pour cette édition 2023. On va rappeler quand même pour terminer le nom de bah, celle qui détient la couronne de Miss Ronde Guadeloupe 2022, Priscilla Nagou, c'est ça C'était exact. Qui oui. va remettre sa couronne donc en, en juillet prochain. Voilà. Merci de nous avoir suivis dans questions sans détour. On se retrouve très bientôt mais d'ici là on vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.